le temps de cuisson. Pour l'instant, c'est toujours 8 minutes. Donc, ce que l'on va faire, c'est créer une variable temps de cuisson qui va venir remplacer la valeur de 8 minutes. Et cette variable, on va la créer au début de l'algorithme. Et on va demander à l'utilisateur de renseigner sa valeur. Cette valeur, on va la stocker dans une boîte ou en mémoire, en fait. Et quand on aura besoin de la valeur de cette variable dans le programme, on va tout simplement utiliser son nom dans le programme. Donc son nom ou son étiquette, c'est un symbole qui, dans le programme, représente la valeur de la variable, c'est-à-dire celle que l'on a renseignée au début. Si cet algorithme était celui d'une machine à laver, et bien, la température de lavage et la vitesse d'essorage seraient des variables L'U est enregistré en mémoire au début du programme et utilisé ensuite. On utilise des variables dans tous les programmes et vous verrez qu'elles peuvent être de différents types, texte, nombre, bouléen et même des structures complexes. Passons maintenant à la notion de procédure. Notre algorithme il est exécutable par une personne parce que normalement une personne comprend chacune des instructions qui sont données ici.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 Et vous verrez que dans un logiciel ou dans une architecture logicielle, eh bien, on a des fonctions de haut niveau qui font appel à des fonctions de niveau inférieur, qui font elles-mêmes appel à des fonctions de niveau inférieur, etc. On aura l'occasion d'y revenir, mais si on n'avait pas les procédures, les programmes que l'on écrit seraient complètement illisibles.